Vierge et Ascendant Vierge, euh, dans votre horoscope de ce mois de septembre, eh ben, on ne peut que vous souhaiter un bon anniversaire! Et c'est une bonne année hein, pour le premier er décan en particulier, étant donné qu'Uranus vous envoie de bons aspects et le Soleil en plus de ça il est en conjoint à mars, donc je pense que vous allez euh, vraiment euh, là euh, décoller, hein? il va se passer quelque chose qui va vous permettre de euh, de mettre la gomme et euh, de, de... si vous avez un projet, quoi que ce soit, euh, bah vous allez euh, arriver euh, à concrétiser tout ça. Surtout que à partir de novembre, euh, euh, Jupiter va être en bon aspect avec vous, vous vous rendez compte, vous allez avoir euh, toutes les planètes un petit peu de votre côté. Là, euh, bon ce mois de septembre, euh, je vais rester un petit peu réservée, surtout sur la semaine du 7, pour le deuxième décan, je vous conseille d'aller écouter l'horoscope de la semaine parce que je le détaillerai davantage. Là je ne veux pas m'attarder, il y a des aspects un petit peu d'embrouille, hein? vous les connaissez, c'est des aspects de Neptune, mais comme le soleil est conjoint à mars, ça peut être un petit peu plus difficile que d'habitude, Heureusement par la suite le Soleil sera en bon aspect avec Saturne et avec Pluton, donc ça va rattraper un petit peu, vous allez retrouver euh, l'équilibre, vous, vous allez retrouver un sentiment de sécurité et de stabilité que vous aviez euh, peut-être perdu pendant quelques jours. Hein. Mais euh, bon tout ça vous connaissez, donc euh, je dis, on, on en reparlera dans, dans l'hebdo euh, un petit peu plus en détail. Après le 23, là ce sera quand même très différent, puisque le soleil va rentrer chez votre voisin de la balance, il va être chez vénus, donc forcément, forcément, ce sera beaucoup plus agréable à vivre pour vous. Déjà vous vous sentirez mieux physiquement, on va en parler tout à l'heure du physique, euh, ensuite euh, au niveau financier ça ira mieux aussi, parce que peut-être vous allez faire une bonne affaire, quelque chose qui va vous rapporter, en tout cas il y a de l'argent qui peut rentrer, hein? ça n'est pas exclu, ou à moins que vous vous lanciez dans un achat conséquent. Hein? C'est possible aussi, mais à ce moment-là vous aurez l'argent, parce que pour tout vous dire, le, les planètes qui vont se trouver en balance cette année, en tout cas dans le premier décan de la balance, ne recevront aucune dissonance. Hein. Donc on est dans une configuration où il y a une forme de liberté euh, qui vous est offerte. Dans le domaine du travail, qui est souvent celui qui vous intéresse le plus, hein, puisque vous êtes le signe du travail, euh, du besoin de perfection, euh, du côté très scrupuleux hein, euh, de, de, de votre du tempérament euh, donc Mercure bah, elle est chez vous aussi jusqu'au 14 hein, elle forme les mêmes aspects mais bon alors peut-être que vous serez un petit peu trop exigeant hein, sur la forme euh, plus que sur le fond d'ailleurs et que vis-à-vis -vis de vos collaborateurs ou de vos collègues bah vous serez toujours alors faire des petites remarques en disant: mais ça tu l'as pas assez bien fait, euh, Moi à ta place je recommencerai, etc. À la longue, bon ils vont peut-être euh, vos, euh, vos collègues ou collaborateurs, ils vont peut-être vous regarder un petit peu de travers. Hein, dans la mesure où vous aurez toujours euh, une petite critique à la bouche ou euh, à côté un petit peu, peut-être que certains feront ça dans l'humour, hein, parce que vous avez beaucoup d'humour les vierges! Donc euh, bon, alors euh, hein, mettez la pédale douce sur ce genre de petites remarques et puis euh, ça se passera bien. Euh, après le 14, Vénus veut... pas Vénus, Mercure, votre planète à vous, va euh, se retrouver elle aussi en balance. Donc là, on, on, on va également euh, au niveau, en tout cas des échanges, être dans des dans une ambiance où l'argent va venir se mettre au milieu. Hein. Soit vous allez beaucoup parler d'argent, parce que Mercure c'est quand même une planète de communication, donc vous allez parler d'argent avec vos proches ou, ou au bureau, euh, pour une question de budget, euh, euh, ou avec vos proches, parce qu'il y a un achat à faire euh, et que bon, euh, vous êtes peut-être un petit peu hésitant, hein, euh, parce que Vénus aussi est dans le coin, donc euh, c'est possible que vous soyez un petit peu hésitant. Et puis de toute façon, euh, la Vierge, elle achète pas sur un coup de tête, hein. jamais vous faites ça. Vous comparez les prix, vous comparez les, les, les produits, euh, vous réfléchissez beaucoup et parfois vous n'achetez rien hein, d'ailleurs, hein, un petit peu... Mais ce n'est pas de l'hésitation, c'est le fait je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas payer plus cher que ce que je dois payer, c'est vraiment le côté euh, hein, je ne veux, euh, veux pas faire n'importe quoi. Côté cœur, nous avons à peu près, et même exactement, la même configuration étant donné que Vénus commence le mois en Vierge et rentrera en Balance chez elle à, après le 14. Donc une Vénus en Vierge, bon elle est chez vous! Donc forcément le sentiment va être au premier plan, alors on vous reprochera peut-être de ne pas assez montrer ce que vous ressentez, et ça c'est un petit côté habituel hein, chez la Vierge, vous êtes euh, à moins d'un ascendant Sagittaire ou euh, Gémeaux, euh, vous n'êtes pas très expressif, euh, c'est pas que vous ressentez pas, mais vous n'aimez pas montrer vos émotions, vous n'aimez pas euh, euh, avoir l'air d'eux. Hein, c'est très difficile pour vous euh, euh, de, de montrer que vous pouvez être touché et ému, euh, euh, Bon, cela dit, quand vous êtes amoureux, là il n'y a pas de problème, hein? vous vous lâchez, euh, y a, vous savez, vous êtes un signe double hein, quand même, il y a la Vierge folle, la Vierge sage. Alors tant que vous êtes sage, vous êtes dans la réserve, mais euh, quand la Vierge folle vient prendre la place, là, ben, vous donnez tout, hein? vous êtes vraiment un ou une amoureuse, euh, euh, complètement euh, euh, complètement désinhibé, hein, parce que le problème de la Vierge, c'est que souvent il y a des inhibitions. Euh, la Vénus en Balance, euh, ben, elle sera euh, un petit peu... Ben, elle ne sera pas désagréable, hein. simplement euh, bon, vous aurez envie qu'on vous appartienne totalement, vous ne ferez pas de demi-mesure dans, le, dans les sentiments euh, qu'on vous portera, vous, vous aurez besoin qu'on soit caressant avec vous, euh, un câlin, il y aura beaucoup de besoins de câlins, mais comme vous êtes encore une fois euh, des personnes qui n'expriment pas beaucoup leurs besoins, euh, on ne peut pas vous répondre hein, si on ne sait pas euh, ce, justement ce que vous voulez, euh, si vous ne dites pas j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça, on ne peut pas deviner, donc euh, essayez d'exprimer vos besoins euh, affectif, amoureux, de manière claire et précise, et à ce moment-là, on, on vous répondra. Hein? En période balance, il y a de l'échange au niveau des sentiments. Hein? Donc si vous donnez, on vous donnera aussi. On va terminer avec Mars, hein? la planète qui gère la forme, vos activités, votre libido. Bon, c'est un tout! Euh, Mars occupe votre signe, et ça peut être un problème, hein, si ça ne l'est pas pour ceux du premier décan, hein, ça va l'être pour ceux du deuxième, obligatoirement. Euh, pourquoi Parce que Mars va se trouver opposé à Neptune, et ça, euh, vous allez retrouver là une problématique qui est la vôtre depuis quelque temps, donc deuxième décan. Euh, qui est une problématique où euh, vous ne contrôlez pas une situation. Alors évidemment, adaptez ce que je dis hein, à, à ce que vous vivez, parce que euh, ce manque de contrôle, ça peut s'exercer dans la relation amoureuse bien sûr, euh, où l'autre a pris le contrôle, c'est possible, mais ça peut s'exercer aussi au, au boulot où vous êtes un petit peu euh, euh, mal considérés, harcelés, euh, euh, vous voyez, des situations un petit peu compliquées. Hein? Euh, une opposition mars-neptune, c'est compliqué et puis en même temps, euh, euh, vous pouvez tout d'un coup décider que vous en fichez complètement hein? et être euh, totalement euh, négligent vis-à-vis euh, -vis, euh, des personnes qui vous entourent. Ça n'est pas euh, du tout exclu, euh, bon, euh, en même temps, le signe euh, dans lequel se trouve Mars, c'est le signe de la santé, le vôtre, hein, de la santé et du travail. Donc il peut y avoir des bisbilles dans le travail, et puis il peut y avoir aussi un petit problème de santé. Mais je vais rester très réservé là-dessus parce que je sais que vous, vous êtes beaucoup euh, à votre écoute, hein, certains sont même un petit peu hypochondriaques, ou nosophobes, c'est-à-dire craignant la maladie, euh, donc peut-être que vous, tout d'un coup vous allez vous découvrir toutes les maladies. Hein. Ça n'est pas exclu avec Mars-Neptune, vous serez en plus de ça complètement évidemment à côté de la plaque dans la mesure où il euh, y a de l'erreur dans l'air. Hein. C'est pas du tout une configuration qui peut donner des certitudes, au contraire, ça met